Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Jouer un blues au piano, partie 1 Alors je vous propose un blues en do et nous allons jouer un thème principalement basé sur la gamme blues qui est la euh, et bien la gamme de référence pour jouer un blues, pour improviser de façon simple et efficace euh, et vraiment dans le style sur un blues. Euh, et nous allons jouer à la main gauche un système de pompe. Euh, donc ça veut dire qu'on va jouer la fondamentale de chaque accord sur les temps 1 et nous allons jouer euh, l'accord sur le temps 3. Alors pour plus de détails sur cette technique, je vous invite à voir la vidéo « Le piano bar en 5 minutes » où j'explique finalement la main gauche et la grille du blues qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va jouer les quatre premières mesures du blues. Donc euh, Première mesure, Do7, on va faire Do sur le temps 1, et sur le temps 3, Mi Si bémol. Puis la deuxième mesure, on va jouer un Fa7, donc Fa, et puis Mi bémol là. Et ensuite, mesures 3 et 4, on va jouer Do7, donc comme la première mesure, donc Do sur le premier temps et Mi, Si bémol sur le temps 3. Voilà ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors à la main droite, on va jouer un chorus, ou encore on pourrait dire un thème, qui sera essentiellement basé sur la gamme blues, qui est la gamme principale pour jouer sur un blues. Donc là, on est sur un blues en Do, donc voici les notes de la gamme de Do-Blues. Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, ou Sol bémol, qui sera la blue note, Sol, Si bémol. Donc, le thème, le chorus, le solo si vous préférez, que je vous propose de jouer sur les 4 premières mesures pour commencer par pour cette vidéo euh, de ce blues, euh, va être essentiellement basée sur la gamme blues. Il y aura quelques notes qui vont sortir de la gamme et que je préciserai, bien entendu. Alors, je vais vous jouer le chorus à la main droite, sachant qu'on va jouer en ternaire, donc les croches seront ternaires, c'est-à-dire que pour jouer des croches ternaires, vous ne faites pas 1 et 2 et 3 et 4 et... mais vous pensez des triolets, et vous allez jouer la première croche du triolet et la troisième croche du triolet, et vous allez accentuer la troisième croche du triolet C'est-à-dire que vous allez faire tam et bien sûr, on compte les temps sur les temps 2 et 4 dans le blues et dans le jazz. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors c'est un plan qui est quasiment tout en croche. À part à la fin, on a un demi-soupir. Mais c'est quasiment tout en croche. On commence sur le temps 1 de la mesure et ça donne ceci. 1, 2, 3, 4. Alors je vais détailler ce plan. Donc l'ensemble du plan est basé sur la gamme blues, à part le Mi qui sort de la gamme blues, mais qui va particulièrement bien sonner, évidemment, puisque on va le jouer sur le Do7. Et ce Mi par rapport à Do7, c'est tout simplement la tierce de Do7. Donc si vous voulez, c'est une note qui fait partie de l'accord de Do7. Et il y a évidemment une relation entre la mélodie qui est jouée et les accords. Euh, forcément, donc ça va bien sonner puisqu'on a une note qui fait partie de l'accord de Do7, donc ça ne va pas sonner faux, si vous voulez donc, voilà le plan donc, Mi bémol avec le 4 Mi bécart avec le 5 Do avec le 3 Sol avec le pouce « Sol bémol » avec le doigt 4, « Fa » avec le doigt 3, « Mi bémol » avec le doigt 2, « Mi bécar avec le doigt 3, « Sol » avec le doigt 5, « Do » avec le pouce et, par exemple, « Mi bémol » avec le 3. Ensuite, on fait exactement la même chose. Mais cette fois-ci, on va descendre sur le « Si bémol ». Donc avec la main gauche, voilà ce que ça va nous donner. Encore une fois. Alors, je vous conseille de travailler tout d'abord main séparée. Donc, vous travaillez longuement votre plan à la main droite jusqu'à ce que ça rentre bien. Vous répétez, vous répétez. Pareil pour la main gauche, séparément. D'abord, que la main gauche, donc, hein Voilà, ça c'est pour les quatre premières mesures. Donc vous faites tourner, vous faites tourner. Quand vous êtes à l'aise, ensuite, il va falloir euh, travailler la synchronisation du rythme main gauche, main droite. Donc là, vous pouvez travailler par exemple juste sur deux notes. Et vous regardez comment les choses se synchronisent. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à travailler l'ensemble main gauche plus main droite et à regarder comment les notes se synchronisent à la main droite et à la main gauche. Donc, Ici, on arrive sur le Sol bémol, la blue note. Donc, ici, on arrive sur le Sol, lorsque l'on joue l'accord de Facette. Et faites attention au demi-soupir, il faut vraiment le penser. En fait, comme une croche muette. Ti ti ti ti ti ti ti ti ta ta. Et la deuxième fois, donc. Voilà. Donc vous prenez vraiment le temps. Vous allez très lentement. C'est à vous de jouer. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce plan blues